Moi je travaille également beaucoup sur les émotions, sur l'élève en lui-même en tant que personne. Donc il y a un gros travail de groupe, de coopération, de s'accepter, de dire son émotion, d'oser la dire devant les autres, que les autres puissent la recevoir. Donc tout ça, ça permet de valoriser le groupe classe et de mettre en valeur en fait chaque enfant au sein de ce groupe et de cette classe qui a une certaine valeur dans l'école mais qui reste quelque chose de compliqué.